Aujourd'hui, j'ai décidé de reproduire un make-up qui a été fait sur YouTube par Angelica Nyquist. C'est un make-up arc-en-ciel qu'elle a réalisé avec une palette que moi je n'ai pas, mais que je pense pouvoir refaire avec la palette Bright de Beauty Bay. Donc, c'est une palette très très arc-en-ciel. Donc, j'ai déjà commencé par mettre ma base Beauty Bay, la numéro 2. Je vais commencer par prendre la teinte Modern Way dans la palette Beauty Bay, qui est un violet, que je vais mettre en coin interne. Ensuite je prends la teinte Tutti Fruity que je viens mettre à côté dans le creux, je ne descends pas jusqu'au jusqu ras des cils. Et je continue dans le creux-paupière un peu plus vers le coin interne avec la couleur Tangerine Dream, qui est un orange assez vif. Je ne vais pas tout à fait jusqu'au coin interne parce qu'on viendra mettre du jaune tout à l'heure. Pour l'instant, les couleurs se dégradent très très bien entre elles. Je n'ai même pas encore commencé à essayer de les intégrer entre elles en fait il y a déjà bon il ya des petites marques mais c'est vraiment pas un problème ensuite je vais venir mettre euh, un phare pailleté sur bah, la partie sauf le coin interne où j'ai pas encore mis euh, grand chose donc on va commencer par un phare orange le phare orange soda dans la palette euh, bright je vais d'abord essayer de le mettre juste avec euh, mon pinceau plat je vais peut-être essayer avec un petit peu de spray fixateur. Voilà, ça donne un petit peu plus d'éclat, on voit un petit peu plus les paillettes. Ensuite, à la transition entre le orange et le violet, on va mettre aussi quelques paillettes avec le fard spontaneous. Donc je vais aussi humidifier bon, l'autre côté du pinceau. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Alors, on finira le coin interne et le rat de inférieur une fois que j'aurai fait le teint. Donc cette fois-ci, je n'oublie pas d'utiliser euh, ma base Plum Pride right Back de chez NYX. J'en mets deux pompes et j'en mets sur tout le visage. On sent qu'elle est bien hydratante. C'est assez agréable. Et qu'elle va un petit peu coller. Donc elle va bien agripper le, le maquillage qu'on va mettre dessus. Je vais faire rapidement mes sourcils. Alors cette fois-ci, je vais essayer voilà, un gel à sourcils transparent de chez Révolution. Voilà, avec une petite brosse comme ça. Je l'avais eu dans le calendrier de l'avant. pas suite cette année, l'année d'avant. J'ai pas trop utilisé puisque je n'ai pas trop l'habitude de faire mes sourcils, comme je vous avais dit. Je vais attendre que ça sèche et puis je viendrai mettre un petit peu de, du crayon Benefit. J'ai toujours pas fini mon, mon échantillon pour combler un petit peu les trous par-ci par-là. Je vais voir si ça fait moins sombre que quand j'avais mis le gel coloré plus le crayon qui est donc euh, tous les deux avec une couleur qui est un petit peu sombre par rapport à mes sourcils. Je vais voir ce que ça donne là en mettant le gel transparent, puis le crayon si c'est un petit peu moins foncé. Pendant que ça a séché, j'ai commencé le deuxième œil que je n'avais pas encore, euh, encore fait. Et donc là, je vais mettre un petit peu de crayon. Voilà, ça m'a l'air pas mal, ça a l'air un petit peu plus euh, rempli. Moi j'aime bien, c'est un peu moins un peu moins foncé que la dernière fois. Je pense que je préfère comme ça. Ensuite on va passer à la crème teintée de chez Nars. Voilà, Que j'aime toujours autant, que je vais appliquer à l'éponge cette fois-ci. Et donc on va passer à un petit peu de correction et danti Comme d'habitude, avant de mettre de lanti je vais corriger un petit peu les reflets bleutés que j'ai sous les yeux avec le correcteur Physician Formula. Le deux côté. donc le orange pour les... tout ce qui est bleuté, le vert pour tout ce qui est rougeur. Et bon, j'ai quelques rougeurs, mais j'ai un peu la flemme de, de corriger. donc Voilà, ça me paraît déjà un petit peu mieux. Et puis on va passer au correcteur. Je vais le correcteur Bear With Me de NYX. Que j'aime bien, c'est la deuxième ou troisième fois que, que je l'utilise. Je trouve plutôt pas mal. Bon, J'en mets un petit peu sur ma main. Et je vais venir prendre avec le bout de mon éponge. Hop, histoire de ne pas en mettre trop. Voilà, bon, je suis pas sûre que je réussirai à avoir mieux. En même temps, j'ai quand même des grosses grosses cernes en ce moment. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux, c'est un petit peu plus lumineux. Bon. Je prends. Je vais venir mettre un petit peu de poudre. La nouvelle poudre de chez NYX que j'ai achetée, qui est une poudre de finition. La HD Studio, que j'avais déjà en poudre compacte, mais que je voulais tester en poudre libre pour voir ce que ça donnait. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, ça. Pas plus marqué mon contour des yeux, bon un petit peu, toujours quand je poudre, hein, c'est terrible. Et je vais poudrer avec la même poudre tout mon visage avec un plus gros pinceau pour aller plus vite. Et bien je la trouve pas mal sur l'ensemble du visage. Ça a bien matifié. Et ça a un petit peu lissé les pores, je trouve, ce qui n'est pas négligeable, surtout avec les grosses chaleurs qu'on a en ce moment. Maintenant, je vais passer au bronzer avec le Oula de chez Benefit, qui est une teinte pas trop chaude, donc c'est pas mal, ça fait entre contour et bronzer, je trouve. Pour le blush, je vais utiliser mon nouveau blush Colourpop dans la teinte Let's Dance. Voilà, donc un joli rose qui tire un peu sur, euh, sur le corail. Vraiment très joli, mais sur le haut des joues, je fais remonter un peu sur la tempe. Ouais, j'aime beaucoup ce blush, décidément, il mérite bien tout le, tout le succès euh, qu'il a, enfin toute cette collection de blush en cœur de chez Pol Colourpop. Vraiment très très sympa. Je valide carrément ce blush, et on va voir est-ce que je vais valider aussi l'highlighter de chez Colourpop dans la teinte Addicted to You. Donc ça, c'est un highlighter euh, avec leur formule Super Shock Shadow, donc, euh, qui, est, qui est un peu mi-crème, mi-poudre. -crème, mi donc là, et qui est vraiment très très joli. Alors je vais essayer au pinceau, mais ça se prélève pas très bien, comme c'est un petit peu sous format crème. Je vais voir s'il faut pas que j'y aille au doigt. Ah bah non, ça marche très bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli Bon là, j'en ai mis pas mal, c'est un petit peu intense, mais j'ai pris les côtés un peu plus euh, rosés, j'ai pas trop pris les, les petits bouts euh, jaunes qu'il y a là pour aller bah, avec le blush et avec le... le maquillage qui de ce côté là est plus dans les tons euh, violet rose. ajouter un tout petit peu au dessus de l'arcade sourcilière avec mon doigt je prends la teinte la plus claire oh, il a vraiment des reflets magnifiques ce, cet highlighter alors on va finir les yeux et donc dans le coin externe, sur le ratiel inférieur, je vais utiliser la teinte Splash, qui est un bleu pailleté. Et donc comme a fait Angelica, je le remonte un tout petit peu dans le coin externe et je remets... Du violet mat par-dessus pour foncer juste un petit peu le coin externe. Bon, elle, elle n'avait pas de violet plus foncé. Moi, il se trouve que j'en ai un dans la palette. Mais bon, j'essaye les petits trucs qu'elle donne dans sa vidéo. Donc pour foncer, on met une, une teinte pailletée et on remet du mat au-dessus. Puis ça va faire un petit peu plus foncé juste dans le coin externe. Là, moi, je trouve que ça, ça marche plutôt bien. Sur la deuxième partie du ras de inférieur, j'ai utilisé la teinte Frosted Lime qui est un vert et je vais venir faire un raccord entre les deux teintes bon ça se mélange plutôt pas mal je pense pas que je vais avoir besoin d'utiliser de vert j'ai pas vraiment de vert dans la palette bright qui permettrait de faire la transition entre les deux verres sont un peu trop foncés donc je vais juste bien mélanger les deux et je trouve que ça passe très bien. Et maintenant, on va terminer avec le coin interne. où On va mettre un jaune mat, qui est le Hello Sunshine dans la palette Bright. Et un jaune pailleté euh, au-dessus, juste vraiment dans le coin interne, qui sera le Rise and Shine. Alors, je vais prendre un petit pinceau pour appliquer le... Jaune mat, alors il est un peu plus foncé que celui qu'il y a dans la palette utilisée par Angelica. Voilà ce que ça donne. Je vais juste repasser un petit peu avec un pinceau à pour affiner un petit peu les transitions. Et puis on terminera tout ça. Alors je vais juste mettre un petit peu de crayon dans la muqueuse. Je vais mettre du noir dans la muqueuse supérieure. Je viens de me rendre compte qu'en fait la vidéo a coupé au moment où je finissais de mettre le, le crayon, le mascara et le rouge à lèvres puisque mon téléphone a trop chauffé parce qu'il fait beaucoup trop chaud euh, aujourd'hui donc bah, du coup je pense que ce que vous avez vu en dernier c'est que je mettais du crayon noir dans la muqueuse supérieure, ensuite j'ai mis du crayon blanc dans euh, la muqueuse inférieure, j'ai mis euh, un mascara de chez Rare Beauty que j'aime beaucoup, qui recourbe bien les cils, qui les fait bien définis, qui les sépare bien. Et puis j'ai décidé de mettre un rouge à lèvres un peu plus pétant que d'habitude, parce que je me suis dit, avec ce maquillage, quand même, c'est l'occasion ou jamais, un truc très très coloré. Donc j'ai mis euh, ce Lipsticks de chez Colourpop, euh, en un peu rose, rose pétant. Et j'aime bien. C'est pas une couleur que je mettrais euh, comme ça euh, d'habitude. Mais avec ce maquillage-là, je trouve que ça fait joli. Donc voilà, je suis assez contente. J'espère que ça vous a plu aussi, et que je m'en suis pas trop mal sortie pour refaire ce maquillage que j'ai trouvé sur YouTube. Moi, je trouve que c'est plutôt, plutôt pas mal, je suis assez fière de moi.